Bonjour, ouais. je vais vous présenter la Dacia Docker. Okay. Là, on va faire le tour. Voilà. Donc, Dafia Docker. Euh, C'est un modèle. Euh, que je vais laisser Martin après faire le commentaire. Hein. Je vais filmer, hein. Bon, il y a une.. Une tache de crotte de pigeon sur le pare bris ah, Alors... Un grand coffre. Un grand coffre avec deux bacs de bière dedans. Ah Voilà ma fille. Donc Jeanne... Pardon La voiture donc je disais qu'il y avait deux bacs de bière dans le coffre ça veut dire qu'on peut mettre, c'est un grand coffre on peut mettre beaucoup de choses dedans il y a des cruches de ma fille en direction on va gonfler les pneus de la, de la voiture parce qu'en fait ce qui est bien dans cette voiture c'est qu'il y a des témoins pour, euh, pour la pression des pneus, à hein, Martin C'est ça, hein oui. Ça, c'est vraiment bien. Donc, les témoins nous indiquent euh, quand il y a un problème de de pression de pneus. Regarde, ils ont laissé leur phare allumé de la camionnette. Voilà. Ça, ce témoin, ce qu'on a bien d'entendre, ça veut dire que je dois absolument aller gonfler mes pneus. Et donc c'est une voiture, je crois que c'est une 90 chevaux, elle a 4 ans, euh, comme option, il euh, bah y a le GPS intégré. Dans, le, dans les routes. Hein. Et euh, donc, qu'est-ce qu'elle a encore cette voiture Je pense que c'est... Elle a 5 vitesses, ça c'est un peu le problème. Il manque une vitesse. Il manque une vitesse. Oui. Il manque la sixième parce que c'était une option et on n'a pas pris fait parce que quand on est en cinquième on est quand même haut dans les tours et donc on a envie de passer la sixième mais c'est pas possible alors je vous demanderai de ne pas faire attention au bazar qu'il y a dans ma camionnette dans ma voiture d'ailleurs c'est pas la mienne c'est pour ça aussi moi ma camionnette elle est toujours très très bien rangée très propre et tout hein martin oui. voilà merci <tus> Elle consomme à peu près, ah ben je vais te le dire tout de suite, parce qu'il y a un ordinateur de bord. Euh, voilà, 5,5 litres au 100 km. Ce qui n'est pas encore tellement pour une voiture comme ça, je trouve. Et alors, peut-être qu'on s'est calculé... Ah, non. Vous voyez qu'on savait calculer la, la consommation instantanée, mais non. En fait, l'ordinateur de bord donne la température, euh, les kilomètres. Elle a combien de euh, kilomètres Ainsi, ah, on a la consommation instantanée. Donc maintenant, en côte, on consomme 10,5 litres. Et là, en kilomètre, 61 147 km. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Tu as essayé un ancêtre gonfler les pneus de la voiture et alors c'est avec un appareil comme ça qui est vraiment chouette qui permet de, de gonfler les pneus hein? de pression de l ok nous sommes partis oui tu vas voir tu vas les entendre ah non j'en ai ça marche normalement J'espère que le son du GPS va fonctionner. On voit. Prenez le rond-point puis prenez la troisième sortie. Ah, c'est plus le Canadien. C'est à côté de de la Crafter 4448. Ouais. Je vais voir si je sais filmer à l'intérieur. est bien là, les tiens ne sont pas assez enveloppants. Ah, d'accord. Oui, c'est sans doute une... C'est une, une basse gamme. Hein. Oui. Donc ça, ça se voit, c'est la différence avec les... La Là, c'est du plastique. Oui, oui, c'est ça. que c'est ça la différence oui donc je vois qu'il y en a une y a une camionnette cap 48 et qui est adaptée donc on va aller filmer ça j'espère qu'ils vont nous laisser filmer s'ils si nous demandent quelque chose on va leur expliquer que, que c'est pour la bonne cause sortir du garage il oui. faut sortir du garage et aller sur le côté c'est pour la bonne cause pour la vidéo oui voilà, ils seront bien contents d'avoir une vidéo sur une chaîne mondialement connue n'oubliez pas de liker la chaîne et comme ça il ils doivent me laisser faire un essai ah ben, on peut peut-être aller et on pourra oui c'est ça il faut leur expliquer que bon je vais retirer ma caméra parce que je vois okay. voilà euh, ça me te met à cœur de vous la montrer la crafter en minibus voilà donc c'est euh, Ouais, et c'est pour quelle association 448 voilà donc ça c'est le le crafter qui a été euh, aménagé adapté pour euh, l'association 448 on peut pas rentrer dedans mais on va vous, on va la filmer euh, de l'extérieur donc c'est que c'est un, un très long châssis apparemment euh, voilà donc, à l'arrière on peut voir le, le lift hein? et voilà il y a un marchepied. c'est un lift, je ne sais pas ce que c'est en dessous alors on va filmer à l'intérieur donc on voit le lift euh, la place les rails pour, euh, pour adapter les crochets sans doute j'imagine il y a des sièges aussi euh, pour prendre des passagers euh, ben, la cabine c'est une cabine avec un GPS apparemment, donc elle est la totale voilà, c'est un beau véhicule C'est, on le voit ici, autographe qui a fait l'adaptation.